Buenas tardes à todos, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça me fait super plaisir de vous retrouver et aujourd'hui on va parler comment trouver ses futurs camarades de classe oui, toi qui es en terminale et qui te dit à la rentrée, j'arrive peut-être dans une nouvelle ville. Je sais pas, je connais personne. Comment ça va se passer Est-ce qu'ils sont gentils, pas gentils Comment ils vont être Comment me sociabiliser avant la rentrée Cette vidéo, je l'ai faite l'année dernière et je l'ai faite il y a deux ans pour à chaque fois la rentrée vous préparer. Et ce qu'il y a de fou, c'est qu'à chaque fois, il y a des gens après qui m'envoient des DM et qui me disent Ouais, Lucas, j'ai pu rencontrer une personne grâce à toi et on a pu échanger. Et comme ça, vous pouvez peut-être connaître votre classe avant la rentrée. Donc je vais vous donner trois méthodes. Donc il y aura une méthode un peu ancienne génération, euh, celle que j'utilisais et que vous utiliserez peut-être pas parce qu'avec les réseaux sociaux, ça va très vite. Une méthode actuelle que je vais vous suggérer et qui peut fonctionner, je pense, et qui peut permettre de vous retrouver plus facilement. Et une troisième, un peu originale, que vous connaissez sûrement pas et que je vais vous apprendre. Première méthode, alors on va commencer par la méthode ancienne génération. Donc on pourra parler de Facebook et des forums. Alors vous allez me dire, quoi Comment ça Facebook Comment ça les forums Qu'est-ce que tu nous racontes Personnellement, pour la prépa scientifique, il y a un site qui s'appelle prépa.org et chaque année, il y a des forums qui sont postés avec le nom de la prépa, l'année, et qui dit « Hey, si jamais vous êtes dans ma promo cette année, n'hésitez pas à vous manifester, on discutera ensemble ». Je sais que comme ça, il y a des gens qui se sont retrouvés facilement et qui ont réussi à former parfois des groupes de 4, 5, 6 avant la rentrée. Alors sur 40, vous allez me dire, ça fait que 10%. Mais connaître déjà quelques personnes avant la rentrée, c'est toujours bénéfique. Ensuite, la deuxième façon, avec Facebook. Vous allez me dire comment avec Facebook, tu peux retrouver des gens. Bah ben En fait, sur Facebook, tu peux mettre ta formation, c'est-à-dire tu peux dire dans quelle école ou dans quel établissement tu vas aller. Et quand tu cliques sur cet établissement, tu peux voir soit les personnes qui ont aimé les posts ou soit les gens qui sont également dans cette formation. Et comme ça, ça peut te permettre de trouver des gens qui font les formations qui t'intéressent. Je sais qu'actuellement, c'est plus Insta, TikTok, etc. Mais si tu as un compte Facebook, ça coûte rien de mettre le nom de ta formation de l'année prochaine. Avec un peu de chance, il y en a un autre qui l'aura fait parce qu'il aura vu cette vidéo. Et vous allez vous retrouver avant la rentrée. La deuxième méthode que je te propose, ça va être la méthode actuelle. Genre, comment avec les réseaux sociaux plus actuels, tu vas pouvoir faire pour retrouver les gens Bah Je te propose de lancer un hashtag. ouais je l'ai jamais fait. On va lancer un hashtag. En fait, pour trouver les étudiants, on va utiliser Instagram. Instagram, tout le monde a un compte Instagram. Ça, j'en suis sûr. Bon, TikTok, on verra plus tard. Mais euh, Instagram, c'est sûr que vous avez tous un compte. où vous, soit vous postez des photos, soit vous regardez les photos des gens. Mais vous allez essayer de faire un post et on va lancer un hashtag, c'est-à-dire vous allez mettre le hashtag avec un L majuscule et B, donc c'est pour les gens qui auront regardé cette vidéo pour bah, la chaîne Lucas Brasier, et après en petit, vous pouvez mettre en minuscule le nom de la ville. Comme ça déjà, vous allez peut-être pouvoir faire un peu comme un mini réseau social dans Instagram, ou si vous mettez hashtag LB avec le nom de votre ville, vous allez peut-être retrouver des gens qui seront peut-être pas dans la même formation que vous, mais vous allez pouvoir connaître des gens d'autres formations. Et ça, ça peut être cool pour la diversité, parce que vous vous connaissez ça, vous êtes en terminale quand vous avez toujours bah, les mêmes camarades de classe, le même environnement, vous, vous avez peut-être envie de faire de nouvelles rencontres et de nouvelles découvertes et connaître des gens qui font peut-être pas forcément la même chose que vous. Donc ça, ça pourrait être un moyen de connaître des gens un autre, enfin avec une autre technique et en plus c'est des gens, bah vous aurez déjà un point commun, vous êtes tous les deux passés sur cette vidéo et comme ça vous direz, ah oh, tiens j'ai vu, t'as fait un post Instagram et juste vous glissez à la fin d'une bio, hashtag LB majuscule avec le nom de la ville en petit et comme ça, quelqu'un qui tapera ça sur Instagram vous retrouvera, vous enverra un message et vous pourrez interagir et faire connaissance et apprendre à connaître des gens de votre ville étudiante. Maintenant la troisième et la dernière méthode, un peu new meta, je l'ai utilisé l'année dernière et le pire, je vous mens pas, vous pouvez aller voir la vidéo de l'année dernière, il y a des gens qui, se sont, qui ont interagi entre eux, c'est de poster tout simplement un commentaire en dessous de cette vidéo avec le nom de la formation et la ville dans laquelle vous allez être. Chaque année, il y a des gens qui se retrouvent sous cette vidéo dans l'espace commentaire. Je vous jure, on dirait le début d'une histoire d'amour ou d'un roman à l'eau de rose, je vous jure que chaque année il y a des gens, ils laissent leurs commentaires et parfois ça peut être... Quelques jours après, comme ça peut être une semaine, deux semaines, un mois, deux mois. Donc vraiment, je vous invite à laisser un commentaire. Alors vous pouvez mettre, je sais pas, par exemple, entre crochets le nom de la ville, tirer le nom de la formation et en dessous, euh, comment vous retrouver ou comment vous contacter. Ou soit dire, est-ce qu'il y a des gens qui seraient dans telle formation Vous verrez que ça peut marcher et que ça a même marché pour certains. Donc voilà, si vous utilisez ces trois méthodes, je suis sûr que vous avez une chance de retrouver au moins une personne d'ici la rentrée et de faire comme ça des nouvelles connaissances avant la rentrée parce que on est tous là dans cette période où pendant l'été, on se dit... Comment la vie en études supérieures Comment ça va se passer Est-ce que les gens vont être cool, pas cool est-ce que. Enfin, juste envie de les connaître, vous savez, un peu l'envie d'aventure, quoi, et de connaître de nouvelles personnes. Donc, si jamais des vidéos un peu là-dessus, sur comment s'organiser pour la rentrée, ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, je t'invite à aimer cette vidéo, parce que je t'ai donné des petites astuces sympas, et donc pour me remercier du travail, lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Si t'es nouveau sur la chaîne, bon, moi c'est Lucas Brasier, une chaîne pour les étudiants, donc si tu veux t'abonner, ça me ferait super plaisir. En tout cas, je vais vous souhaiter à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien, et on se retrouve bientôt. Ciao tout le monde!